Vous m'avez demandé la version troisième personne de Warzone 2. En ce moment, vous kiffez de ouf les vidéos comme ça, en off. On va tout de suite regarder ça. Et encore merci à Modern Warzone de nous avoir fourni le petit gameplay. C'est Pépite. C'est tout de suite. Wouh Ok, c'est parti donc, ça, c'est le mode troisième personne. Alors, il faut bien retenir que, il y a que l'élite américaine qui a été invitée pour cet événement. C'est-à-dire que, c'est encore une fois des lobbies de tueurs. Il n'y a pas la, normalement y... normalement, il y a deux styles de visée. Il y a ce style de visée-là, et il y a le style de visée première personne aussi que tu peux avoir. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, putain, je suis pressé dans cet avion. Le 16, les gars, dans deux jours, je vous donne rendez-vous le 16 à 10h sur la chaîne, et vous verrez un peu tout ce qu'on a prévu. Mais en attendant, go regardez ce gameplay. Putain, il va y avoir tellement de choses à découvrir, ça va être... Complètement fou. Ça va être complètement fou, les gars. Les véhicules avec de l'essence ou quoi. Pou, pou, pou, pou, pou. Ça, je sais pas s'ils vont le garder dans le mode DMZ ou s'ils vont l'appliquer là aussi. Ça, ça risque d'être incroyable. Nice, uh, nice drop. Oh là, quand, quand tu freines, tu freines. C'est vachement joli en entre, entre même personne. Tu, tu, re, tu ressens beau, beaucoup mieux ton personnage. Les moves sont sympas, les moves sont bons. Tu peux aller sous l'eau comme dans le multijoueur. La troisième personne est sous l'eau, ça doit être incroyable Oh, vas-y, conduis-le Conduis-le Je vous mets la musique, les gars, je vous mets la musique Monte dedans, mon grand, monte dedans, et pas peur, mon Modern Warzone Allez, allez, vas-y Tu vas dedans, ça va le faire Allez, fais-le Va le next sniper, oui Hop, hop, hop, hop, hop Oh, Oscar, il est dans un truc Ouh. Oh, merde Oh, tu le sens venir, oh, tu le sens, tu le vois venir Tu le vois venir, c'était sûr c'était sûr. Oh, ça sent pas bon ça. Oh. Mec, descends là, descends là. Ça fait peur à tout le monde. Ils veulent pas le sauver, le frérot. Allez, vas-y, prends-le, prends-le, prends-le. Attends, mais l'hélicoptère, il est, il est automatisé ou quoi Pourquoi est-ce qu'il se casse pas, mec je <rire> en fait, il y a un pilote fantôme. Pourquoi le truc, il fait des, des droites-gauches, gauche Eh oui, ils sont en train de tester le jeu. Ils remarquent ça. Et avec, avec les devs juste à côté, ils doivent se marrer. Voilà, <rire> oh lui, il est mort. Oh, oh What the fuck C'est quoi cette arme En tout cas, est-ce qu'on peut... Ouh Ah, le shotgun. Toujours l'arme. Le mode troisième personne, bien souvent, c'est du shotgun. Ou de la... Ou de la petite PM au, au cac Et après tu te régales avec une arme x3 Où tu fais du tu fais du très très sale Là actuellement j'en suis à euh, 12 armes en or Donc ça augmente petit à petit Vous en êtes à combien vous là en ce moment Donc quand on saute les gars regardez ce move que ça fait Quand on saute on est, on est vraiment ralenti Et on retombe très très vite Sauter c'est s'exposer encore plus sur, sur le prochain Warzone il faudra crouch Et faire des latérales droite gauche Sinon tu vas te faire détruire Sauter c'est s'exposer deux fois plus Bon oh. Bon oh. Ok Quand on met une plaque on est ralenti ou c'est lui qui a décidé de marcher Là déjà ce qui est vachement joli Qu'on peut remarquer c'est que tout le loot est bien intégré au sol et tout Avant ce qu'on pouvait avoir c'est Tu sais nos armes quand on les droppait des fois elles se bloquaient dans le mur Ça nous est tous arrivé Didier exemple Non non non Connard de Didier Ok petit fight psychar 4803 Alors si lui c'était pas un bot Je m'appelle Joseph Appelez pas Joseph en commentaire, ça me saoulait. Le système de loot, il me paraît vraiment bien. Giga malin pour les, pour les joueurs qui sont un peu tacticiens. Je dis ça par rapport au de game où, par exemple, les joueurs un peu débutants vont privilégier le fait d'avoir que des plaques, que des munitions, plutôt que d'avoir un peu des deux. Mine de rien, avoir un peu des deux, prévoir le nombre de balles qu'il te faut pour les 4-5 derniers joueurs, c'est un petit peu de réflexion, mais je pense pas qu'au début, tous les joueurs Call of Duty vont l'avoir. C'est vraiment une expérience de, de joueur Battle Royale, ça. Mais non, le masque en or est encore là. Ok, ok, ok, on le découvre ici. Il y a une voiture qui est en train de poursuivre Oscar. Mais Oscar a encore pris un véhicule. Il est incorrigible. Dev 21. Et après je crois qu'il.. Oh là là, il s'est. Oh là là, oh là là oh là là, oh là là. Cax drone. Oh la flash. Ah elles font mal. Ah Oh mon frère. Il y a de mes frères au bouclier. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Non. Non, on n'insulte pas un de mes frères. Vas-y, frangin Fume-le Fume-le Fais ce que t'as à faire avec ton bouclier Vas-y, mon frère C'est beau, ça Ça, c'est beau Non Il l'a tué. Et il l'a sauvé. Dommage. Je suis persuadé que ça ressemblera énormément à PUBG. Il y aura un côté stratégique beaucoup plus développé que, euh, que sur l'ancien Warzone. Il y aura beaucoup de vidéos faites pendant cette période pour vous renseigner... On fera des wins avec toutes les armes méta, tous les jours, plusieurs. Ça sera foutu sur cette chaîne-là, mais aussi sur la chaîne secondaire, les gars. Show TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Ce votre 3 personne, il est vraiment fun, en tout cas. Il est, il est, il est, il est joli. Sian, il a 8 kills. <rire> mais ce mec, c'est un tueur. C'est un truc de fou. Oh. Oh. Quoi Quoi Attends, se pen pencher droit... De... Les gars, le droit de gauche qu'il a fait... C'est comme sur PUBG, quand t'es derrière un arbre et tu fais comas Et comas Ou c'est juste des gauches-droites Je découvre ça en même temps que vous. J'ai pas regardé la vidéo avant pour pas me, me spoiler. Oh, ça tombe Interrogation, qu'y a-t-il De gauche à droite en bas. À gauche, je pense qu'on a un gros mégo Il devait y avoir un, un rasta qui s'est roulé, une sorte de baobab. À droite, on a une plaque. Et juste en bas, la vase neve. Qui est une arme monstrueuse en multi, je pense qu'elle fera très très mal sur Warzone 2. Je pense vraiment qu'elle fera mal. Tiens, le, le shop comme ça, il est vraiment nice. Mais euh, j'aurais le, le shop, un, un shop portable comme ça, c'est vraiment c'est dangereux. Mais c'est un ennemi à droite. Hein. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça découpe. Hein. Le système de loot sur les corps, pour, pour vous les joueurs à manettes, ça va être très très compliqué. Hein. Je, je, je continue de le dire. Accrochez-vous, hein. genre euh, force et honneur, on n'est pas ensemble. Par contre, en troisième personne, t'as beaucoup plus l'instinct de pouvoir te balader partout. Et mine de rien, il accroche vraiment sur toutes les surfaces. Il n'y a, a pas beaucoup de surfaces où, euh, où le perso accroche pas. Et ok, c'est le parfait. Oh là là, oh là là. Okay, il a fait mal, mais il a plus l'avantage de la troisième personne. Il faut se déplacer vite, il le sait. Il monte, vous avez vu ça monte super rapidement, il n'y a pas ce volt plutôt lent et tout. Là, tu vois, il n'a pas l'avantage, la... vu que le mec est aidé du muret. Oh là là Il avait pas l'avantage et pourtant, il a gagné. En fait, la troisième, la troisième personne, même si t'as as un HP, tu... c'est toi qui, qui as l'avantage en ayant le muret. Parce que une balle de shotgun rapide, une balle de snipe rapide, c'est nickel. Ok, ça va, il est tranquille. Ah oh, les gars, il est contre un bot. Et un dev. Et il est avec Diaz Bifle, un des meilleurs joueurs américains. Bam. Bam Attention. Boum. Les petites 2v2 sans bot. C'est pépite dans le goulag. C'est trop trop bien. Ok donc là quand tu respawn, vous avez vu, il respawn avec un shotgun, il respawn avec l'arme qu'il avait dans le goulag Donc si tu peux ramasser des armes dans le goulag, si tu ramasses une arme plutôt petit Et si tu gagnes, tu peux revenir en étant plutôt correct et revenir en mode agressif direct Ok il, il a mis les, euh, le ping pour... Euh... Oh il a vu l'arme, il a vu l'arme, il s'en fout, il, il sait qu'il a le shotgun Pff. Ok <rire> Il y en avait un qui attendait chat par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas été knock. Genre, euh, pourquoi est-ce qu'il a juste pas été knock, les gars pour, pour prendre la position face à, à Sian et Oscar dans une maison. Et, oh là là Ok, il reste Oscar. Ça va être le plus difficile à faire tomber. Ancien joueur à Chazader, Donc, il s'est joué en troisième personne. Forcément. Et il le tue. Il le, il le tue. Il va, il va reste le copain. Ok donc là stratégiquement ils repartent en arrière, ils vont au shop, ça va se remettre bien. Ah ils vont rebailler le copain Rachète le copain, t'as un masque en or Oh putain ils cherchent le shop. Oh lol <rire> Non Ouais Dès que le truc a touché le gaz, il a fermé. Il a même disparu. Ok, donc, euh, ce sera fini d'aller dans le gaz pour euh, faire des chaparderies sur le shop. En même temps, je vais pas mentir, je trouve ça normal. Fente, le dénivelé est bon, il y, y a beaucoup de cachettes, tu peux pas le circuler. Dès que tu arrives dans les villages, il y a quand même pas mal de covers. Et à la fois pas mal de détails, mais je le trouve pas désagréable, je trouve ça sympa. Après, c'est qu'en vidéo, j'y ai pas encore joué, donc euh, je peux pas vraiment donner mon avis euh, définitif, mais... Euh... Là comme ça, je trouve ça sympa perso. Oh Qu'est-ce que c'est Ah c'est le... Ouais. Ok Ok Oscar Putain Oscar, ce prédateur, regarde-le. Il est trop bon gros. Bon. Il est trop chaud, il est trop chaud. Ok, il confirme le kill. Il a, il a plus aucune balle, les gars. Il, a, il achète le copain, il va poser la, la mini boss Il a foutu une frappe de précision à l'attendant il, il leur fait vivre l'enfer Il fait un travail tout seul qui, qui est insane Et Sien Ghost il a récupéré un W2 Ghost au snipe Et il a rôti le dead Hop il vient de faire le 1v2 Ah Mais il se fait allumer par une autre équipe Il y a deux, il y a deux mecs sur la gauche Ou ouais. Oh le gaz va super vite Mais en termes de dégâts c'est exactement le même Là, je suis en train de regarder les tics de gaz. Regardez les tics de gaz, les gars. On est zone 4, et le gaz descend extrêmement doucement. Donc, le gaz, peu importe les zones, fera toujours le même, le même dégât. À part si on reste une demi-heure à l'intérieur, et que là, ça commence à taper plus fort. Je pense que c'est exactement le même système qu'avant. Pourquoi est-ce qu'il est en train de genre crever alors qu'il reste un quart HP ça, ça fait paniquer de ouf. Genre, on dirait que tu vas claquer, alors que pas du tout. C'est-à-dire que quand ta vie se rapproche encore plus de l'ombre, tu deviens, ça, ça, ça devient tout noir ou quoi L'autre, il, il, il fait sa vie dans le gaz. Hein. Il se met des steams, il était bien. Oh, no way Est-ce que vous avez vu ça En haut à gauche, il y a une petite station essence. Une fois que ton camion il passe à côté, il y a une petite sonnette, comme en Espagne. Et boum il y a un espagnol qui sort et qui te fait le plein. Oh là là, ça, ça me hype vraiment. Ce qui est compliqué en troisième personne, c'est que, par exemple, il pourrait très bien y avoir trois personnes juste devant eux, là. Trois bons joueurs troisième personne, ils en seraient rien. D'un seul coup, ils se diraient « Go !» Sur Discord, les trois décales à une fenêtre, t'es mort instant, t'as même pas le temps de tirer. C'est le seul truc que, que je déplore un peu, mais en même temps, c'est obligatoire. Il faut quand même un jeu très dynamique pour pouvoir t'escape de plein de situations. Et je suis pas certain que là, il y a assez de dynamisme. Comme je dis, ça me rappelle beaucoup plus PUBG depuis... Euh, dès sa sortie jusqu'à là. Quoi Je comprends pas. Comment ça tu peux looter une Autoréa Ah ouais Bah ouais Bah ouais, le mec, regardez, dans son backpack, il y a une Autoréa. What the heck? Ok, on peut donc looter notre En même temps, s'il le tue avant qu'il puisse son c'est logique qu'il ait ce qui d'autoréa sur lui. Mais euh, j'y avais jamais pensé. C'est marrant. Kobe, Kobe. Kobe les grenades, il les a lancées loin, mais elles sont pas allées loin. Donc j'ai l'impression que les, gren les grenades sont un peu plus réalistes qu'avant. J'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires. Je, je lis vachement les commentaires de toutes les vidéos off, donc euh, n'hésitez pas. Donc là, ça joue, là, ça joue en mode troisième personne. C'est pas très euh, sexy à regarder, mais bon. Ok. Ça cut la rotade d'un mec dans leur dos. Cette position est très très forte. Cette, cette position où il est, elle est très très forte. Il a pas très bien clair à la droite. Il faudrait mieux, mieux vérifier. Ah tiens, quand on parle du loup. Quand on parle du loup. Attention, attention. Ça tombe. Il est broc. Il est, obligé de, il est obligé de recharger. Et il y a Sian Ghost qui le, qui le clear avec un sniper. Il n'y a que des joueurs solo, ils sont en train de compter. 8 personnes pour 5 équipes, ça fait quand même... Euh, beaucoup de mecs tout seuls. Ok, ouais, à l'intérieur... Regardez la grenade, regardez la grenade. Là, il, là, il a lance du plus, du plus profond qu'il peut. Et elle, ok, double crack. Ok, c'est... What Ok. Ok. Oh, se push, ce push. Oh vous avez vu Exactement ce que je vous disais Même si tu as un HP, si tu as la cover C'est toi qui as l'avantage Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est fait détruire Ah merde Pour le coup ça vient d'une balle de snipe derrière Mais je suis persuadé qu'il l'aurait tué les mecs devant Parce qu'ils prenaient vraiment cher Tu vois eux ils ont pas avancé Ils ont un... enfin, ils ont avancé mais beaucoup plus lentement Ça y va à la grenade Pour, pour, dé pour déloger, normal Ok Oscar okay. Hus qui confirme Petite arme légère, 45 balles Je pense qu'elle fait largement le taf Sian s'est fait, euh, fait Knock par le sniper, il a pas la zone La zone est à l'opposé, ça va être très compliqué Ça va être très très compliqué Je... je, je ouf. Ok, il a crack Je vois pas comment est-ce que là il peut y arriver Ok, son mate vient de se... Euh, son mate s'est euh, réanimé, c'est lui 2v2 Ok, regardez les dégâts de la zone, regardez les dégâts de la zone les gars Là c'est une zone qui tape Mais en même temps on est zone 8, donc est-ce qu'on peut vraiment juger Oh là là ça... Putain, en plein entraînement, faire une, faire la première win au monde sur Warzone 2 en première et troisième personne. Wallplay, my friend. Well, play. <rire> Ce genre de petites vidéos, je les kiffe de ouf. Mais à partir du 16, je vais être non-stop en live, donc j'aurai plus le temps de les faire. Ce sera des reprises du live où j'explique absolument tout. Donc surtout, n'hésitez pas à venir donner de la force. Je serai en live entre 10h et 23h. Du top 1, de la régalade, tellement de nouveautés, tellement de nouveaux tests. Ça va être trop cool. Je vous fais des bisous, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. C'était chaud.